Merci. C'est la même chose. Croyez-moi, chère Madame, malgré mon irréprochable conscience professionnelle, il m'est parfois difficile de supporter l'indiscipline continuelle de certains élèves. Ah oh, ben oui alors. Dans la rue, c'est pareil. Ces garnements vous rionnent. Le respect se perd, Monsieur granzel L'ordre, il n'y a que ça de vrai, Madame Vinaigre. Ha, si on me laissait un peu commander, je vous ferai marcher tout ça à la baguette. Vous avez raison, Monsieur Grancel. L'ordre avant tout. Voilà pour vous. Mm -hmm. Forte no-cookies, donc le yo. Infaillible. Mm -hmm. Il s'agit de faire un vœu. Et il y a mm -hmm. un papier à l'intérieur du gâteau qui dit si le vœu va être exaucé ou pas. Un vœu Oh, j'ai le dos en compote ce matin! Oh, pas étonnant, quand on a dormi avec une épée entre les omoplates! Hein? Waouh! Ah, tout de même, Tang, le héros de Shaolin Wuzang! <rire> je crois que je vais en étonner plus d'un ce matin! Waouh! T'as vu, Roxane? Aujourd'hui, Martin est Tang, le héros de Shaolin Wuzang! <rire> mon dessin animé préféré! Mais oui, <rire> Hé hey, hé, hey, bonjour Ça hein? <rire> alors Mais c'est une grosse perle hmm? Oncle Yu sait qui tu es, Tang Tu dois combattre à nouveau L'esprit du mal hmm? est revenu Mais combattre qui Et pourquoi Une nouvelle épreuve N'est-ce pas là ton destin de justicier hmm? Regardez comme c'est beau C'est sûrement là-bas que l'aventure t'attend, Martin C'est bien lui, Cheng C'est Tang Nous te saluons, Tang Nous nous étions cachés quand nous vous avons entendu venir car nous avons fui le palais Là-bas, c'est l'injustice qui règne depuis que les deux divinités vivantes ont pris le pouvoir Le malheureux petit roi Pozang a été destitué et enfermé mmh. Maintenant, tout marche à la baguette dans le palais et avec Tang, les choses vont peut-être changer. Tu sais, je suis certaine que beaucoup au palais en ont assez et sont prêts à t'aider. Car c'est là-bas que tu vas, bien sûr. Une réussite, c'est une réussite, monsieur Grunzel On ne pouvait pas souhaiter mieux, cher ami Mais enfin, nous ne sommes que de simples voyageurs égarés Mais bien sûr, on ne vient jamais jusqu'ici par hasard Ce garçon est Tang, le héros de Shaolin Wuzang, j'en suis certaine Oh, ce qu'il est mignon D'ailleurs, ta tête ne m'est pas inconnue Je vais prévenir les divinités mmh. suprêmes en attendant, j'ai l'honneur de vous offrir l'hospitalité dans les prisons du palais <rire> Sauve-toi, Martin Arrête-la <rire> Tang, vous en êtes certaine Fais-moi le fugitif et conduisez mmh. ces deux-là en prison tout mmh. de suite mmh. C'est bientôt l'heure du grand conseil divin, monsieur Wang. Et peut-être qu'un peu de sérénité... Tu mmh. as mmh. L'arrivée de ces deux-là a été pour moi un véritable don du ciel. Oui, ce sont eux qui vous ont permis d'éliminer Sang, trop chahuteur à leur goût. Mmh. Bien sûr, moi j'ai tout de suite compris ce qu'il leur fallait à ces arrivants de tout là-haut, de l'ordre et de la discipline. Serrez la vis, crac c'est ce que vous avez fait. Maintenant, au palais, tout le monde vous craint comme la peste. Et les deux vénérables Zigoto ont pratiquement laissé les rênes du pouvoir. Me voilà quasiment souverain du royaume, mon petit ping. Délicieux ce repas. Et service impeccable, n'est-ce pas, Madame Vinaigre? Oh, oui. Ce Monsieur Huang est une perle. Il sait se faire obéir et il a l'art de précéder nos moindres désirs. Oh. Mmh. La moindre révérence Se conduire de cette façon face à des divinités Oh, quelle insolence Madame Vinaigre, il va falloir vider au plus vite Si le respect se perd, c'est la porte ouverte au désordre Huang devra nous rendre des comptes Tu vois, en passant par les réserves Nous pouvons atteindre la prison sans être remarqués Impossible d'affronter les gardes sans ameuter ceux qui me cherchent la clé est sur la porte, il faudrait trouver un moyen de les éloigner Je crois avoir une petite idée mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Dis donc toi, c'est pas très réglementaire de déguster une bonne soupe comme ça en cachette Ouais, si Huang voyait ça... Il ne verra rien, on partage, j'ai justement des baguettes mmh. Bon appétit Chut. Hmm. Mmh. Bon. Mmh. Mmh. Vénérable Suffit Monsieur Yuang, vous laissez souffler un vent d'anarchie sur vos troupes. Trois, trois manquements successifs à l'étiquette. C'est inadmissible Trois fois, on est venu brandir une arme sous mon nez, sans même me saluer. Mmh. Mmh. C'est extrêmement fâcheux, mais ces manquements sont dus à une situation exceptionnelle. Des bandits se sont introduits ah dans le palais. Ah Mes gardes s'en sont emparés. Cependant, l'un d'entre eux s'est échappé et reste introuvable. Mais... Je vous ordonne de le retrouver immédiatement. Vous m'attendez immédiatement. Tu as entendu comment il m'a parlé. Il me donne des ordres à moi. Long oh vous devriez vous en débarrasser. Maintenant, vous êtes devenu suffisamment puissant pour vous passer de ces potiches. Hmm. Ah, tout de même. Ces personnes sont des envoyés d'en haut? Eh bien, à mon avis, si on les a envoyés ici, c'était surtout pour s'en débarrasser. Comme vous, avec Pouzzan. Hmm. <rire> oh, c'était fameux, hein Au mm -hmm. mm -hmm. oh. oh, fait, c'est toi qui as la clé Ben bah, non, c'est toi Ah oui, j'ai dû la laisser sur la porte Ah non, elle est pas là oh. Ouf, la porte reste bien bouclée Mais elle est où, cette satanée clé mm -hmm. Alors Martin, c'est quand qu'on s'évade puisque t'as la clé Nous ne pouvons pas partir comme ça en abandonnant Podzang à son triste sort, n'est-ce pas Martin Tu as raison, mais pas seulement Je crois que presque tous au palais ne demandent qu'à être débarrassés de Yang et ses divinités Incroyable, elle est bien passée quelque part cette clé Je... oh, mais... Enfin, voyons, c'est une monstrueuse erreur judiciaire. Monsieur Lang n'a jamais pu vous donner un ordre pareil. Eh bien, si, ouvrez. Mmh. Mmh. Ouvrez avant que je commette mmh. une nouvelle erreur judiciaire. Mmh. Entrez. J'ai dit, entrez. on n'a pas récupéré la clé. Mmh. J'aurais dû me douter qu'il y avait du Martin là-dessous. Mais j'y peux rien, monsieur. C'est à cause de ce truc qui m'arrive mmh. chaque matin. Et voilà par sa faute, madame Vinaigre. Nous voilà condamnés oh. à la prison pour l'éternité. L'éternité oh. Oh. Ça va mieux, madame Vinaigre Oh oui, merci, ma petite. C'était cette idée de prison pour l'éternité. Oh, l'éternité, faut rien exagérer, nous on a la clé Ils ont volé la clé en plus, mmh. encore un forfait dont s'est rendu coupable Martin, je suppose Mais enfin, cher mmh. ami, un mmh. peu de sens pratique, ces mmh. jeunes gens ont certainement l'intention de s'évader mmh. mmh. J'ai une petite idée à ce sujet, mais pour ça, il faut attendre que les gardiens se manifestent, ça ne devrait pas tarder mmh. S'il vous plaît s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous rendre la clé D'accord, euh... mais il a une condition Oh là là, ouvrir la porte de la cellule de Bozong, tout de même ben, C'est vrai, mais on n'a pas le choix C'est d'accord hmm. ah. Ton conseil était bon, Ping Me voilà devenu le maître du royaume mais vous avez libéré Bozong je te demande de partir, Huang, pour rendre sa place à Pozzong Mais c'est une révolte Non, monsieur Wang, c'est une révolution, regardez ah Garde, emparez vous de ces rebelles Mais ça suffit, on va voir qui est le plus fort ici Oh yeah <rire> <rire> de se retrouver chez nous. Bien, je vous laisse, les enfants. J'ai trop hâte de retrouver, mon cher sultan. Attendez-moi, Madame Minette. je connais un petit restaurant italien qui est absolument parfait. Je n'arrive qu'à moi.